On va tout verrouiller. Dans la barre de menu, on choisit « Édition tout sélectionné. Dans le menu d'édition d'objets, on clique sur l'option « Verrouiller ». Les images qui vont permettre d'illustrer l'activité appartiennent à la bibliothèque de ressources. On choisit « Aperçu navigateur ». On sélectionne le navigateur de ressources, puis la bibliothèque partagée. Dans le champ de saisie d'une requête, on tape « Violon » et on clique sur « Démarrer une recherche ». On fait glisser l'image du violon dans la page. A la place de violon, on tape piano et on lance une nouvelle recherche. On fait glisser l'image du piano dans la page. On ferme le navigateur. On réajuste la page aux dimensions de l'écran. On dispose les images dans la page. On redimensionne l'image du piano. On va insérer la première musique par un lien et la deuxième par l'insertion d'un fichier audio. Dans la barre de menu, on clique sur Sélectionner, puis Lien, puis Fichier. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier désiré. Dans la fenêtre Insérer un fichier, on choisit Objet existant, et on sélectionne l'image du violon. On coche l'option « Stocker le fichier dans le paperboard » de façon à pouvoir transporter l'activité d'un ordinateur à un autre. On décoche toutes les options multimédia et on valide. Pour la deuxième musique, on prend l'outil « Insérer un média depuis un fichier ». Dans son espace de travail, on choisit « Goldfinger.web ». On déplace l'icône du média. Le corrigé est préparé grâce à la définition d'action d'objet. Un clic sur le piano fera apparaître le corrigé. On prend l'outil texte. On modifie ses attributs. police taille 18, mise en gras et couleur rouge. On tape les bonnes réponses. On sélectionne la première réponse. On sélectionne la première réponse. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit « Masquer ». La réponse disparaît. On fait de même pour la deuxième réponse. Les réponses n'étant plus visibles en mode présentation, on passe en mode création. On sélectionne les deux réponses en maintenant la touche « Ctrl enfoncée. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit sur « Regrouper ». On clique sur l'image du piano, on affiche le navigateur, on sélectionne navigateur d'action, on sélectionne action d'objet, puis dans la liste des actions d'objet, on choisit masquer. On choisit comme cible le groupe que l'on vient de créer et on clique sur appliquer les modifications. On ferme le navigateur, on passe en mode présentation, on réajuste la page aux dimensions de l'écran. Un clic sur le piano fait apparaître le corrigé, un clic le fait disparaître et ainsi de suite. On sauvegarde le fichier lorsque les éléments du corrigé sont masqués.